Je vais te montrer comment détourer comme un pro, en seulement trois étapes. Donc une fois votre image ouverte, on va se rendre tout de suite sur le panel de gauche. Vous sélectionnez l'outil, outil de sélection de Vous allez ensuite vous diriger en haut, faire sélectionner un sujet. Retourner sur la gauche, prendre l'outil amélioration des contours. S'il y a besoin, venir améliorer... Niveau des cheveux ou des bordures imparfaites, les contours qui vous reste euh, que vous jugez imparfait. On se dirige vers sortie vert, nouveau calque. Ok. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à passer votre arrière-plan, donc sur la droite, derrière votre personnage. Et vous obtiendrez ceci. Voilà, voilà.